Bonjour, je m'appelle Stéphane Bondon, je travaille pour YAL, qui est une société qui est à Bordeaux, où on fait principalement du Python pour tout ce qui est backend, scripting, etc. Et on embauche aussi. Euh, donc, je vais parler d'email, de, donc principalement d'abord la production, donc on sait typiquement comment on les envoie, et après comment on le consomme, donc comment est-ce qu'on va lire des mails dans un mail dire ou avec IMAP, etc. Donc euh, je que tout le monde connaît déjà ça, mais globalement un email il y a au début tout un tas d'entêtes qui, qui vont soit être envoyées par le client, donc euh, l'adresse d'expéditeur, le, le, le destinataire, euh, DCC s'il si y en a, etc. Par la suite les, il y a différents serveurs qui vont prendre le mail pour, pour le transférer jusqu'au jusqu point d'arrivée et donc du coup il va y avoir un, un ID de message qui va, qui va finir et euh, certains logiciels peuvent aussi rajouter certains paramètres comme euh, par exemple Là, XPam level, enfin quand typiquement quand il y a X ça veut dire qu'on peut mettre des en têtes euh, des infos custom. Et c'est utilisé par exemple par Spam Assassin pour dire tiens ce message là euh, il m'a l'air euh, douteux. Typiquement il y a évidemment une partie de texte qui va être euh, du texte brut euh, genre Ah, pardon. C'est euh, bon donc une partie de texte qui euh, typiquement euh, va être juste du texte brut, genre ASCII, enfin UTF-8, quoi. Donc sans décoration, une partie HTML, ça c'est quand on veut des mails avec des couleurs et des images et tout ce genre de choses. Et euh, souvent on veut des pièces jointes pour avoir des images, des PDF, de factures ou n'importe quoi. Donc comment est-ce qu'on les envoie Alors typiquement on va vouloir par exemple utiliser SMTP qui est dans la bibliothèque standard Python, du coup c'est super simple à démarrer. Et donc on a envie de commencer comme ça, en se disant, bon, ben, je vais faire un WIS pour me connecter sur un serveur, ou typiquement un serveur local. Hop, j'envoie un mail avec l'expéditeur, le destinataire, j'envoie un message. Sauf que ça, ben, ça marche pas très bien, parce que par exemple, typiquement avec un, un, un message qui ressemble à ça, il n'y a pas de titre dans le mail, donc on va vite être déçu. Donc euh, ça, c'est euh, voilà, ça, ça, un mail de base qui va marcher. Donc euh, le, la classe euh, email message, c'est pareil, elle est euh, dispo dans, dans la bibliothèque standard de Python. Donc on rajoute évidemment un titre, euh, on peut rajouter... Alors, donc l'instance de email message, c'est euh, un vrai objet Python, mais qui, qui se comporte en partie comme, euh, comme un dictionnaire. C'est pour ça qu'on peut du coup euh, affecter euh, à des clés subject from qui sont euh, celles qu'on voit dans les entêtes. Et puis, euh, du coup, il y a la méthode setContent qui va faire le, la partie euh, texte du mail. On se reconnaît comme le coup précédent sur euh, un serveur SMTP. Évidemment, on suppose que le script, ce, ce code-là est exécuté sur euh, la machine qui possède le serveur SMTP. On envoie le message et il part euh, sans, sans problème. Donc ça, ça marche euh, très bien pour un mail de base. Bah, souvent, euh, typiquement en entreprise, on va vous dire « Bah Oui, mais ce mail-là, il, il est un peu dépressif pour les clients. » On aimerait bien qu'il soit un peu plus joli, parce qu'il euh, faudrait qu'il y ait des couleurs, et puis faudrait qu'on lui mette la facture ou n'importe quoi en pièce jointe. Du coup, on se retrouve à écrire un truc un peu plus compliqué. Donc le début, c'est exactement le même. Et puis on va rajouter un deuxième, une deuxième, euh, enfin, un deuxième appel à cette contrainte en lui précisant que le, le sous-type, ça va être HTML pour avoir la partie HTML. On colle le HTML dedans. On est obligé de lire un fichier, donc euh, ce qu'on fait après, avec le Wiz. On lit le fichier, et on l'ajoute euh, en pièce jointe en lui donnant un type pour que ce soit détecté correctement. Après quoi, on refait la même, on le renvoie et ça marche. Euh, ça marche, mais c'est un peu laborieux. D'autant plus qu'en général, euh, quand on fait du HTML pour les mails, étant donné qu'on doit s'adapter à un peu n'importe quoi comme euh, lecteur de mails chez les clients, il faut faire du HTML assez primitif, dans genre fin des années 90. quoi. Donc, c'est du HTML4, ça va être pas trop d'ID, pas trop de, de CSS. Enfin, si on doit mettre du CSS, faut plutôt l'inliner directement dans le code. Enfin, ça pique un peu les yeux à écrire, mais bon, ça marche. Euh, donc, plutôt qu'utiliser ça, on peut avoir envie d'un truc un peu plus pratique, enfin, en tout cas, beaucoup plus agréable à utiliser pour, pour le développeur qui va le faire. Donc euh, ça s'appelle une bibliothèque qui s'appelle Enveloppe, qui est dispo sur PyPy, c'est du logiciel libre. Donc euh, typiquement, Enveloppe, ça fournit une bibliothèque qui s'appelle, euh, donc Enveloppe, la classe c'est Enveloppe. On va instancier euh, l'objet avec tous les paramètres. Du coup, bon, la partie HTML, là je l'ai simplifiée, mais c'est faut faire la même que celle du, du slide précédent. On rajoute un attachment avec juste le chemin vers le fichier où il se trouve qui, et du coup c'est euh, la bibliothèque qui va faire le boulot de lire et de et de l'ajouter. Euh, si, si vous regardez sur PyPI, euh, c'est marqué que c'est en bêta 0.4, nous on l'utilise depuis au moins 3 ans et on n'a jamais eu de problème. Du coup c'est devenu le standard qu'on utilise partout parce que juste c'est plus simple et que ça marche tout seul. Ça se met dans un virtual en, et puis tout le monde est content. Euh... Parmi les autres besoins qu'on a eu, c'est que des fois on voulait écrire des mails euh, mais euh, sans que ça nous prenne trop de... Oui. Hop, là, je reviens juste avant. Du coup, euh, nous, une des difficultés qu'on a eues, c'est que typiquement, comme on a un message texte et un message euh, HTML, bien, alors, je précise juste que c'est bien d'avoir les deux parce que... Euh, alors que le texte, c'est peut-être un peu moche, mais au moins ça marche. Le, si on met que du HTML, en fait c'est contraire euh, aux bonnes pratiques... Euh, aux Normalement, il faut forcément avoir une version texte et une version HTML. Certains euh, lecteurs de mails, genre MUT ou des choses comme ça, qui sont en interface en ligne de commande, euh, vont mal interpréter le HTML. Si mis, hein. Ils vont voir du HTML et du coup, ça ne va pas être super lisible. Et euh, les anti -spam vont pas apprécient si peu qu'il n'y ait pas la partie euh, texte. Donc, comme on, on a besoin des deux parties et qu'on veut que évidemment le contenu soit le même à chaque fois, il euh, faut faire attention, mettre à jour les deux euh, templates ou les bouts de chaînes qu'on qu construit pour l'envoi le, pour le, pour du mail. Donc, on, on a fait euh, Markdown Mail, qui, euh, alors, du coup, qui va nous permettre de faire des mails assez simples. Euh, en gros, on a une seule, une seule base qui va être euh, du Markdown. Et on va mettre la partie Markdown directement dans la partie euh, texte, sans la changer. Et on va faire une transformation vers du HTML4 pour la partie HTML. Du coup, alors c'est pas du tout personnalisé pour l'utilisateur. Donc ça marche bien pour des trucs un peu transactionnels ou un peu génériques ou pour des clients internes, etc. Mais euh, voilà. Donc, si on veut un truc très témé, ça c'est pas du tout fait pour. Donc imaginons qu'on mette un bout de texte comme ça. Donc typiquement c'est du markdown correct. Quoi. Hop, on appelle Markdown Mail qui est une bibliothèque qui, se, qui est juste un tout petit bout de code sur enveloppe d'un côté et la bibliothèque Markdown mail euh, qui est disponible aussi sur PyPI. C'est globalement euh, cinq lignes de code, c'est vraiment trivial. Euh, on recommence, on fait euh, juste du coup le contenu qu'on a vu juste avant qui est passé directement en paramètres. On l'envoie en supposant évidemment là encore qu'on ait le serveur SMTP euh, dans, euh, sur la machine qui va exécuter ce bout de code et on a un rendu comme ça là, donc typiquement je l'ai euh, envoyé et euh, c'est une capture d'un cube mais globalement on la mettrait dans Thunderbird ou n'importe quoi, ça ressemblerait à peu près à ça. Euh, c'est du CSS qui a été euh, qui, est, qui, est, qui est assez basique, euh, qui je viens juste décorer les valises principales, donc là le H1, le H2, euh, c'est paramétrable si on veut dans l'appel la, dans de la fonction en mettant une chaîne qui sera le CSS, mais euh, globalement euh, ça ça, ça, nous, ça répond à notre besoin. Euh, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin, en fait, en tout cas. Donc, euh, deuxième étape, c'est euh, évidemment le fait qu'une fois qu'on les a envoyés, on, on a aussi parfois besoin de les consommer, même si c'est moins, co moins, moins courant. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, euh, mailDeer, qui est là aussi euh, disponible, qui est disponible dans la bibliothèque standard. Euh, donc MailDeer, c'est un, un système qui... Euh, tous les mails des utilisateurs sur des machines typiquement Unix, quoi, vont finir dans le, le répertoire MailDeer ou des, dans ces sous-répertoires. Et chaque, chaque mail va être un fichier. Il y a d'autres formats, formats pour euh, enregistrer les mails qui existent bon, typiquement euh, et qui sont gérés euh, par Python dans la bibliothèque standard, genre Mbox. Qui est un format concurrent de MailDir, mais qui est aujourd'hui euh, largement déconseillé d'utiliser parce que c'est un seul fichier avec tous les mails dedans et du coup c'est pas très pratique pour des problèmes de concurrence, etc. parce qu'il faut gérer des locks. Donc normalement aujourd'hui c'est plus trop utilisé. Après il y a des solutions propriétaires, genre MH et d'autres, mais globalement moi je connais personne qui utilise ce truc. Donc a priori on peut les oublier et, euh, et juste utiliser MailDir. Enfin, en tout cas nous on utilise que MailDir. Et a priori c'est globalement ce, que, ce qui est conseillé d'utiliser. Donc évidemment, si on doit faire des scripts qui utilisent MailDIR, eh ben, comme c'est euh, sur un système de fichiers euh, de base, il faut évidemment avoir, euh, avoir accès à ce serveur-là, Évidemment, avoir des, des droits d'accès. Parce que si on décide de supprimer le fichier, évidemment, il faut avoir un droit de suppression, etc. Donc un exemple de l'utilisation de MailDIR, on suppose que on veut accéder à la boîte mail d'Alice, donc on va sur son, sur son home dans le répertoire MailDIR, et puis là, on pourrait du coup lui rajouter un message. quoi. Donc, On fait un peu la même, hein. ça ressemble toujours avec des titres, des noms de destinataires, de, etc. Payload, là, du coup, c'est le message qu'on est en train de lui rajouter. Et puis à la fin, on fait un mail-dir, donc le mail-dir, c'est euh, la boîte mail, enfin l'instance de mail dire. Et on ajoute le message qu'on vient de créer juste avant et ça va le rajouter. On peut faire d'autres choses, donc add flag par exemple, c S c'est pour sin, donc ça va le marquer comme lu. Il y a d'autres drapeaux qui peuvent être ajoutés et en fait ça, ça va se rajouter sur le, dans le nom du fichier dans MailDir. Euh, si jamais vous devez utiliser Mailbox ou d'autres choses comme ça, le add flag ça ne va pas être les mêmes lettres, ce qui n'est pas très pratique, mais c'est selon les implémentations de Mailbox et de MailDir qui ne sont pas les mêmes. Euh, ce qu'on peut faire d'autre par exemple c'est l'exemple le, qui est en dessous. Mais il vient items, bah, ça va retourner l'ensemble des messages. Puis on peut itérer dessus. Donc ce message ID c'est ce qu'on avait vu tout au début qui est euh, l'identifiant du, du message qui qu va être utilisé dans pas mal de commandes pour, euh, pour faire des choses dessus. Donc typiquement par exemple la suppression euh, est faite comme ça. Euh, autre solution, évidemment, euh, qui, qui a utilisé le protocole IMAP. Alors c'est faisable avec euh, IMAP Lib, qui est disponible aussi dans la bibliothèque standard. Donc euh, ça, euh, de ma... ça peut s'utiliser de manière distante. Donc euh, je, suis sur mon... je suis sur une machine euh, locale et je vais accéder au serveur IMAP et euh, lui demander euh, de faire des tâches sur l'ensemble le... sur des mails qui sont disponibles. Donc pour ça, typiquement... Euh, euh, donc, on appelle la bibliothèque IMAPlib euh, et puis on se connecte avec, évidemment, le mot de passe. List, là, c'est pour reconnaître les répertoires et puis on peut chercher les mails, etc. Cet exemple-là, je l'ai pris directement de la doc euh, de Python. Très honnêtement, j'ai jamais fait ça parce qu'après, pour, euh, des, des, des, euh, pour faire plein d'autres commandes qui sont derrière, il faut écrire le, le from, là, c'est un bout de requête euh, IMAP qu'il faut faire. Il faut les faire à la main et en fait, euh, bon, c'est assez horrible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai je, je, je, préféré directement utiliser une bibliothèque qui m'abstrait ces problèmes-là et pour me simplifier la vie, quoi. Donc, en l'occurrence, j'ai utilisé, on utilise Inbox, qui du coup est pas dans la bibliothèque standard, mais est disponible sur PyPI donc c'est enfin, installable super simplement avec un virtualenv ou quelque chose comme ça, et euh, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc là, j'ai fourni un petit exemple de Inbox. Où on, se connaît, on se connecte, enfin inbox du coup là ça va permettre de se connecter sur le sur, avec le sur le serveur IMAP, on récupère euh, l'instance de inbox ici avec le as, et puis du coup on va pouvoir, là en l'occurrence, on itère sur tous les messages, et puis euh, on peut faire afficher euh, qui euh, le titre, le nom, etc. Donc là avec message.subject, etc. Le message body plane qui ben, est après, c'est on voit la partie texte du mail. Mais je pourrais faire message.body.html pour voir la partie HTML si je voulais. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire L'exemple, la ligne d'après, c'est le marxine qui était l'équivalent qu'on avait vu dans, euh, sur Mail.dir, qui était juste là, là, avec le add flags. Ça fait la même chose. Et pareil, si je veux le supprimer, je récupère le message ID euh, qui a été passé dans le message. Euh, c'est possible aussi assez facilement. Là, on a récupéré tous les messages, mais en fait, ça peut être assez facile de, de, de lui faire filtrer par date. Par exemple, je veux tous les mails avant telle date ou après telle date. Il y a pas mal de choses comme ça. Parfois, honnêtement, j'ai eu quelques bugs parfois de, de problèmes d'encoding, enfin, qui décodaient les mails, mais j'ai renvoyé des, des, des, des patchs et le, le mainteneur a répondu assez vite. Enfin, en tout cas, je, il y a six mois ou il y a un an, ils répondaient vite, genre dans la, dans la journée ou la semaine. Quoi. Euh, voilà. Ça, c'est les liens des bibliothèques que j'ai utilisées, dont, dont j'ai parlé. Donc, euh, enveloppe qui était l'envoi de mail euh, facile, Markdown Mail, le truc simplifié pour euh, tout, euh, qui fait du HTML et du texte euh, tout seul, et Inbox, la, la dernière bibliothèque qu'on a vue, pour faire de line -up assez facilement. Voilà. Si vous avez des questions. 15 minutes de questions oh. euh, ouais. j'ai déjà deux petites questions euh, la première elle concerne Markdown no Mail ouais. donc euh, euh, vous avez dit dans la présentation que euh, le mail il est sous un format spécifique voilà euh, sure. les... c'est euh, quel format standardisé qu'on va utiliser pour avoir du Markdown Mail l utiliser en même temps pour HTML ou c'est Markdown. Le, le, le format c'est Markdown. Tu peux répéter la question. Ah pardon. Donc la question c'était quel est le format qui qu est attendu par Markdown Mail pour euh, afficher pour, enfin qu'on qu doit lui donner quoi. Et en l'occurrence c'est du Markdown donc euh, le format c'est euh, le format qui est juste là. Donc, euh, qui est un format assez utilisé, par exemple les readme de Github, euh, utilisent euh, ce, ce format, par exemple. Et, euh, et en même temps, euh, il peut être déduit euh, du texte plein et du texte en HTML Alors la question c'est, est-ce qu'on peut en déduire le texte plein et le HTML Oui, c'est ça. En fait, il va, on va prendre, du coup la bibliothèque Marc Donnell, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend, le, on lui donne, je vais juste le remettre là, on, contenu là, c'est le tout le texte, donc c'est une chaîne de caractères et on va la passer en paramètre à, à la classe Markdown Mail et donc c'est le paramètre Content et donc il va prendre le format Markdown, markdown et lui il va, il va le mettre soit, euh, dans, dans, dans, il va faire les deux. il va le mettre dans la partie euh, texte directement et pour le HTML il convertit avec une bibliothèque euh, externe le, le format Markdown Mail en HTML. assez primitif pour qu'on soit on serein sur le fait que ça marche. Alors, ma deuxième question concerne le MailDire. Oui. Euh, est est-ce que ce dernier va utiliser IMAP e pour accéder euh, au mail ou euh, en même temps, est-ce qu'il peut être utilisé à distance Ou euh, nécessairement dans le serveur où, où on a oui. les, les mails donc la question c'est, est-ce euh, qu'on peut utiliser Maildeer à distance ou euh, est-ce qu'il utilise IMAP Donc non, euh, Maildeer c'est forcément c est, c est un, accès, un, un accès que local pour la machine, quoi, puisque c'est sur le système de fichiers et donc ça ne peut pas être un accès distant. Autre chose Tu veux peut-être préciser qu'il y a des problèmes d'accès, de droit, d'accès euh, Oui. Euh, il faut être long. Alors j'ai été peut-être trop vite, mais, euh, mais je l'ai dit, mais je l'ai peut-être pas mal dit. Mais oui, il y a un problème, il faut, faut faire euh, attention au droit d'accès, euh, parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, on a... En fait, dans le répertoire médien, potentiellement il y a des sous-répertoires. Il, il, sous il y a un sous-répertoire TMP dans lequel le fichier arrive, puis il y a un, il y a un répertoire Coeur et un répertoire New, donc, en fait, le, après, le, le système va gérer, le mettre, va le déplacer pour gérer les problèmes de, de, de, de concurrence. Et donc, il faut aussi avoir les droits sur ces sous-répertoires-là. Enfin, un, un, il faut faire attention aux problèmes d'accès parce que potentiellement, ça ne peut pas marcher. Oui? Chose pour récupérer la pièce jointe, euh, pour, euh, Oui, je ne je sais, je sais pas dans lequel euh, dans quel cas, mais oui, globalement, on peut, on peut à chaque fois récupérer le piège entré. D'accord. Ah, J'ai oublié la question. Si je n'y